L'Oréal est engagé historiquement tant sur la question du climat que sur la question de l'égalité des genres. Nous avons ces dernières années réalisé des avancées très significatives, tant en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier sur nos sites industriels et logistiques, mais également en matière d'égalité des genres. Pour autant, malgré ces avancées, nous ne cessons de renouveler nos ambitions et nos engagements. Sur la question climatique, par exemple, à Horizon 2030, nous réduirons de 50% par produit fini les émissions de gaz à effet de serre générées tout au long de notre chaîne de valeur. Et sur le soutien apporté aux femmes, le Fonds L'Oréal pour les Femmes apportera une aide de 50 millions d'euros aux organisations locales de lutte contre la précarité économique et sociale et la violence faite aux femmes. Depuis une dizaine d'années environ, nous constatons de façon alarmante, et c'est le cas en particulier sur nos chaînes d'approvisionnement en ingrédients naturels dans divers pays du monde, que le changement climatique et ses conséquences ont un impact fort sur le recul du droit des femmes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dédier un programme spécifique à l'intersection des questions de genre et des questions climatiques au sein des activités de la Fondation L'Oréal. Créé en 2020, ce programme Femmes et climat vise à soutenir les femmes dans l'action climatique. Le programme Femmes et climat de la Fondation L'Oréal a pour principal objectif de soutenir les femmes dans l'action climatique. Nous opérons en ville à travers un programme de mentorat mondial Women for Climate qui vise à soutenir les jeunes femmes leaders de l'action climatique mais également en milieu rural à accompagner les femmes agricultrices vers une transition agricole leur apportant plus de résilience face au changement climatique. À juste titre, la question du genre émerge de façon croissante dans la conversation climatique internationale. Pour autant, rares sont les acteurs encore qui traitent les questions de climat et de genre de façon intégrée dans leur programme. C'est vraiment la mission que s'est donnée la Fondation L'Oréal avec son programme Femmes et Climat, que de faire émerger la cause pour la faire connaître au plus grand nombre et de soutenir les femmes, leaders de l'action climatique à travers le monde.